Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons discuter d'une septième version du serveur multithreadé. À la fin de la séquence qui vous présentait la version 6 du serveur multithreadé, j'avais évoqué le fait que euh, on avait le serveur qui détruisait tous les résultats à l'issue de son exécution et que c'était un peu dommage parce que si on avait beaucoup de clients, beaucoup de requêtes et eh bien on allait avoir cette liste qui allait s'allonger, s'allonger, s'allonger et qu'en en fait une fois que le résultat a été consommé par un client on peut dire qu'il n'a plus besoin de rester dans cette liste. Et donc l'objectif c'est évidemment de dire qu'on va supprimer les résultats au fur et à mesure, que ça va se faire de côté du client et l'objectif bien évidemment étant d'économiser la mémoire. Donc il y aura quelques petits changements côté serveur et côté client. Pas grand chose, c'est facile, taillot, taillot, allons-y, on va se faire ça facilement. Regardons donc en premier la classe, le serveur, c'est extrêmement simple. J'ai mis ici en commentaire le clear et tout simplement, bah en fait, euh, les résultats, euh, le serveur, c'est normal qu'il les ajoute dans la file des requêtes, mais si on veut faire un nettoyage au fur et à mesure, dès qu'un résultat n'est plus nécessaire, eh bien, ce serait plutôt au client de le faire. Et Regardons le client maintenant, on va avoir exactement euh, la fonction inverse au niveau du client. C'est-à-dire qu'une fois que le client a récupéré le résultat ici, eh bien, il le nettoie. Alors finalement, euh, c'était super simple. Alors euh, voilà, on lance l'exécution, on regarde ce que ça donne. Et voilà, ben ça a l'air d'aller. Regardons un peu. Ouh là là là là là, là, là, là qu'est-ce que c'est que ce truc-là en rouge alors là, il y a des threads qui ont l'air de planter, des exceptions, nom d'un chien de zut, pourquoi Et qu'est-ce qu'on voit Ça a l'air de se passer aux alentours de Barélist. Que se passe-t-il ben, Il se passe tout simplement qu'on est des gros couillons. C'est que Eurelysse n'est pas thread safe. C'est-à-dire que dans le tableau, vous savez là il y a une séquence où je vous ai présenté euh, le framework collection et je vous ai dit qu'il y avait un ensemble de caractéristiques, il y avait toute une série de frameworks, et il y avait des caractéristiques et parmi une des caractéristiques il y avait une colonne thread d'accord Et bien en fait Eurelis dépasse pas Donc stratégiquement on a tout bon, on n'a simplement pas choisi le bon composant et le fait de choisir quelque chose de pas thread safe, alors on a de la chance là. Hein. Java est très sympa parce qu'il râle et il nous le dit. On pourrait être dans des environnements un petit peu plus tordus, où on utilise accidentellement une librairie qui n'est pas thread et il nous dit rien. Et en fait, ça se traduirait non pas par des exceptions qui arriveraient au moment où la manipulation se fait, mais plutôt par euh, des valeurs complètement erronées et délirantes qui apparaissent miraculeusement, bah, pas miraculeusement, parce qu'à ce moment il y a eu un conflit lecture-écriture ou écriture-écriture, qu'on n'a pas euh, détecté. Et donc, en fait, la solution, c'est quoi eh bien on fait exactement la même chose mais on va simplement remplacer le import java Util par un import java Util concurrent copy and write ArrayList, qui est la version thread safe de ArrayList. et si vous regardez dans le transparent dans la séquence, hein, si vous regardez dans le tableau il est un peu tôt vers le bas là où la fameuse colonne thread safe, eh bien on indique qu'ils euh, le sont tous et donc effectivement il faut faire un remplacement systématique à chaque fois qu'on fait un new url list, etc. Il faut faire un new copy and write mais vous reprenez le code de la version 6 incluant les modifications de la version 7 et vous faites un changement global de url par copy and write list, et ça marche on obtient du coup enfin une version qui nous fait plaisir où on n'a plus les exceptions et on n'a plus de problèmes. De conflit au niveau des écritures. Donc, vous voyez, euh, c'est quand même intéressant de, de voir que euh, l'usage accidentel d'un mauvais composant, eh bien, peut, alors que finalement, algorithmiquement, on avait parfaitement raison. Mais ça ne pouvait pas marcher avec Eurelist, il fallait qu'on s'assure qu'on ait un composant qui soit thread safe. Si d'ailleurs on avait utilisé fil requête, euh, qui était le premier implémentation avant qu'on utilise le Reblocking Queue, et eh bien là ça aurait marché, on aurait eu une deuxième fil de requête. Pourquoi Alors bon, il y avait un problème, c'est qu'on récupérait la première, hein, mais avec des, des primitives de manipulation un petit peu adaptées, Eh bien euh, parce que on fil de requête, il était thread safe puisqu'on gérait justement les verrouillages euh, sur euh, les lectures, les écritures, enfin tout était fait proprement avec un rien en 30 locs, les locks et éventuellement les wet euh, si c'était nécessaire.